Ah la vache, vous m'avez manqué! C'est con, mais une journée sans moto, euh... bah ça se sent! Chaque Kyperno, notre chauffeur c'est le meilleur! Toutou! Salut tout le monde, j'espère que ça roule! Bon, nouvelle vidéo. Hier, effectivement, comme, euh, comme je le sentais, j'ai dû tout faire en voiture. J'ai mis mes affaires de boulot au cas où dans le coffre et j'ai pas pu repasser chercher la moto. Donc nous voilà. Let's go. Alors la dernière vidéo, je sais que j'étais à la bourre pour la galette et que ça tombait bien. J'aimais pas ça, je voulais pas serrer demain. Et ben aujourd'hui, il y a une nouvelle galette. Je suis à la bourre aussi, mais là j'ai pas le choix. C'est moi qui l'organise. Va comprendre quelque chose. Le photomaton. Commence dans 7 minutes, je pense que je suis au boulot dans un quart d'heure. Rien d'anormal jusque là. Il faut que je nettoie la moto là. Là ça revêt d'une importance capitale, elle est immonde, j'ai des magnifiques jambes bleues euh, brillantes, on a l'impression qu'elles sont noires mat. Ça commence à être dramatique là. Il y a une, une espèce de portique de lavage pour les motos euh, dans Paris là. Un peu comme si vous foutiez votre voiture au car wash mais sauf que là c'est pour les motos. Vous voulez que je vous y emmène ou pas On peut demander au bonhomme si on peut faire une petite vidéo, il euh, nous présente son truc et tout. Autant faut que je lave les deux motos alors euh, on va pouvoir faire des avant-après saisissants, croyez-moi. Euh, toi mon pote par contre non. Voilà. Soit je pue de la bouche, soit la ville entière sent le fond de Benin à dur là mais c'est terrible là, dans mon nez depuis tout à l'heure depuis qu'on est parti wow, remarque là je dis ça au moment où on passe à côté du la décharge mais putain dès que j'ouvre la visière oh, c'est mieux là non c'est pas mieux là. oh ça daube. Attends, non il y a la police à un endroit là je les ai vus tourner non, ça me sont passés déjà. Ils sont là. Non, c'est pas eux, c'est bon. Oh, bâtard T'as fait un move pas beau Allez, souhaitez-moi bonne nappe, bonne chance, et on rentre. Il est deux heures plus tôt que d'habitude, ça fait bizarre. Hein et puis, je vous l'avais dit, 15 minutes pile plus tard, il arriva au travail. À ce niveau-là, c'est du génie. Ça fait très, très froid. Très, très froid. Allez, retour à la journée. Il fait... Six super froid, il neige dans la France entière sauf ici, je pense pas tout tar pas tarder du tout à nous tomber sur le groin voilà. c'est tout qu ce que j'avais à vous dire pas dormir là autant je surkiffe la moto, autant je suis obligé d'admettre que hier en voiture c'était quand même plus confortable à cette heure là tellement confortable que je vais piquer du nez pour tout vous dire ça c'est dangereux quand tu roules la nuit qui fait bon dans le cockpit et tout euh... c'est dur mais là je risque pas de m'endormir tellement il fait froid c'est abusé je suis habillé pour l'hiver et ça, ça me le froid me saisit quoi horrible Voilà, les deux trous ils roulent à 2 à l'heure en warning. Très bizarre. Et merde, je sais pas sur quoi je viens de rouler. Je crois que c'est une plaque de scooter. J'espère qu'il n'y avait pas les rivets qui vont pas crever mes peines Pendant la plaque, faut que je m'occupe de la mienne, punaise. J'ai complètement oublié. Oh, stylé là, les feux qui s'allument au fur et à mesure qu'un véhicule arrive. Ça devrait être comme ça partout la nuit. Bon, les amis, merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, demain, vidéo un peu plus longue, je pense, puisque j'ai kiné à 13h. Dans 9h, faut que j'y sois. Non, dans 11h. Oui, donc ça va. Et euh, demain, c'est la grève en plus. Alors c'est un peu méta parce que vous, c'était hier, mais. On va voir dans quel état Paris va être. À mon avis, ça va être la misère. Bon, on verra demain. Ciao.